Salut les gars, mon nom est JP, bienvenue à Freeride Québec. Aujourd'hui, on est au Sentier du Moulin, premier secteur. Je m'en viens vous montrer deux nouveautés. La toute nouvelle version de la QMG, 100% refaite, et la toute nouvelle passerelle. Alors, on va avec la toute nouvelle QMG. Qui vient tout juste d'être refaite par le Sentier du Moulin. Alors. Le tracé est le même, exactement le même tracé, mais ils ont refait la piste à 100%. Ah. Ouais. Alors Vu que c'est la première fois qu'on la refait, on ira pas trop m'en fou pour voir qu ce qu'ils ont changé. Ah. On voit que tout ça très lisse. ça fait à peu près une semaine qu'elle est ouverte, je crois qui n'a pas encore eu beaucoup de passages, La piste n'a pas eu la chance de se faire euh, briser. Ça, c'est sûr que ça n'a tu sais, pas changé. Ça, ici. On a un petit peu de boue, mais vraiment pas si pire, vu euh, la dernière semaine qu'on a eue. Vous dormez trois semaines en deux plutôt. Oh, petite construction ici. Hop. Oui. Hop. Ça ici. Fur. Oh, Toujours super belle, super tricante ces slabs. Drop. quelqu'un qui veut commencer le premier secteur c'est une des pistes pop, très accessible probablement la plus accessible maintenant. je vous conseillerais ça même avant d'aller faire la Léon qui yep. a peut-être quelques features un peu plus avancées mais on reste dans du bon intermédiaire fait que roulante. Et on regarde la considération que le sol est quand même très humide, très mouillé. On a eu beaucoup de pluie dans les <rire> trois dernières semaines. Le sol est gorgé d'eau. J'espère avoir le temps de sécher d'ici la fin de l'année. Yes! Ça! On vient de passer quelques features un peu plus avancées qui peuvent être évitées, évidemment. Bien, pas Et voilà! Ça! Deuxième section! Ah. Pas assez vitesse pour ce saut là. <rire> c'est yep. Ah. Ah. Oh, ici ça s'est magané. Ah. Ah. J'espère qu'il n'y a pas de bout dans l'objectif. Si c'est le cas, je m'en excuse. Le beau ici. Et un petit peu plus mide. Hop. Et voilà. Oh. Ça paraît que le mois d'août arrive et qu'on a fait beaucoup de chaises parce que le cardio a baissé. Alors, c'était la QMG 2.0. On va s'en faire un autre. Ah oh oui, on va en faire un autre. Alors, on a une petite permission spéciale pour la passerelle. Un immense merci, mon cher. Salut. Alors, présentement. Prenez en note que la piste est fermée. Petits ajustements. On devrait revenir bientôt. Alors, avec la petite permission du sentier du moulin, voici la toute nouvelle passerelle. Alors, aucune liste qui m'attend. Je suis très curieux de voir. Oh, wow. That's cool. Danger, c'est bon, ça. Ouh, joli. Ça, ça. Ça. Ah. Donc, première fois qu'on fait une piste, guys. On swatch, On sait pas ce qui s'en vient. Et là, elle a l'air un peu humide. Donc, avec la pluie des derniers jours. Oh! Ça, ça ici. Encore une fois, des très belles constructions de roches du Sentier du Moulin. Ça, ça vient d'être fait. Donc, il y a y avoir quelques passages. Et... Elle a besoin d'un petit peu d'ajustement pour être euh, ouverte officiellement. Je ne sais pas elle est ouverte. Excusez, je faisais de l'over cette semaine. Je n'ai pas été au courant de... des ouvertures de pistes. Alors, on continue notre chemin. On a des beaux North Shore. Ah, oh, wow! C'est donc bien cool. <rire> Un immense verso 110 pour la petite permission. C'est toujours super apprécié. Ça. Ah waouh ça c'est un petit peu plus roulant Là j'ai vu le graffiti j'ai touché en autre piste je suis m'assurer de bien vous la, vous la présenter Wow ça ici Ah c'est ça longtemps de graffiti So cool! So cool! Ça c'est sûr. Être yep. un peu mouillé, mais tout le réseau est quand même assez humide aujourd'hui. Il y a tellement de pluie dans la dernière semaine. Et dans le dernier mois même. Je pense pas mal de partout. Les pistes sont humides. Ça, ça. Mais ah. c'est encore praticable. Ligne A. Juste ici. Hop. Je ne vais ici comme ça. Ah. Ah. Wow. Ça. J'espère que vous avez apprécié ce petit spécial nouveauté au Sentier du Moulin. La QMG, disons 2.0, qui vient d'être refaite à 100%. La toute nouvelle passerelle. On va juste terminer notre périple. Ça. sur les roches ici. Yep. Ah. Euh. Je suis un peu silencieux, j'ai mon chat qui m'a réveillé à 4h45 ce matin. Okay. Hop! La, la, la. Et je me rappelle plus où est-ce que j'arrive, en toute honnêteté, ça va être une belle surprise pour moi. Ah, là dans le descente ben oui, non, non. Hop, hop. Et voilà, et on peut remonter tout de suite. Donc, guys, c'était la QMG 2.0. Et la passerelle suivie de la graffiti. J'espère que vous avez apprécié ce petit épisode. Et on se voit la semaine prochaine dans Free Québec. Salut, guys!